Il y a 20 ans, vous faisiez quoi, Bernard-Henri Lévy Comment vous avez reçu, euh, vécu, perçu cet événement Et pour vous, Bernard-Henri Lévy, qui, euh, à travers vos livres, euh, aviez mené le, le combat intellectuel, on va dire, contre euh, le, le communisme, est-ce que ça avait aussi, intellectuellement, une dimension, et peut-être même une saveur particulière vous avez cité, Bernard-Henri Lévy, un certain nombre de noms, un certain nombre de noms de penseurs, d'essayistes. Euh, ce, ces noms-là font partie de la grande famille, on va dire, du courant antitotalitaire. Est-ce que vous pouvez resituer ce courant les choses peuvent peut-être prendre des formes différentes, mais... Bernard-Henri Lévy, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas tout de même, si vous euh, l'analysez avec bienveillance dans, ce, dans cette euh, idée de, de Tvétan Todorov, est-ce qu'il n'y a pas tout de même quelque chose de vrai Bernard-Henri Lévy, l'idée de, de fin de l'histoire, vous y avez fait rapidement euh, allusion à l'instant, euh, c'est l'une des grandes illusions qui suit la chute du mur euh, de, de Berlin, on voit qu'il n'en est absolument rien et la tragédie se porte bien. Hein.